Bonjour à toutes et à tous, euh, je, je repars sur la série euh, des proms, donc proposée toujours par euh, l'Âme du Fémin Avec euh, Moi j'avais envie de repartir depuis le début, mais euh, vous pouvez prendre en cours de route, il n'y a aucune obligation. Euh, elle a un site internet, un Facebook et euh, une chaîne Youtube, en, entre autres, peut-être, je sais pas tout suivi. Mais euh, du coup j'adore vraiment, et la communauté sur euh, euh, sur le groupe Facebook est très sympa. Donc j'ai continué, je recontinue. <rire> Le prompt 11, c'était euh, ton intention dans cette vie. Et euh, c'est vraiment intéressant de voir ce qui survient au point de vue euh, visuel. Parce que moi, c'est une sensation avant tout, euh, je dirais, kinesthésique. enfin C'est dans le corps, c'est une espèce d'amour universel. Et c'est cette image qui est venue. Et ce qui est très drôle, c'est que quelques heures plus tard, il euh, y a une copine qui a posté un GIF. Euh, c'est quasiment ça en... qui, qui pulse, en fait comme un cœur qui bat. Donc je trouve ça très marrant parce que ça, ça a été une synchro euh, épatante. Euh, c'était, ouais, ton intention dans cette vie c'était donc le prompt 11, ensuite j'ai fait une double page, c'était le prompt 12 sur fond noir. Euh, ouais, <rire> j'aurais pu mieux faire, je ne me suis pas forcément des foulées non plus. Euh, c'est vrai que je suis pas fanat de travailler sur fond noir non plus, mais j'essaye de le faire de temps en temps, mais euh, c'est pas... Pas forcément ce qui me tente le plus. Euh, là, j'ai pris pas mal de temps en fait, même si le résultat est pas top. J'ai pris quand même pas mal de temps pour faire ça, alors qu'en fait, c'est pas, pas génial, mais je me suis amusée. Je me suis reconnectée aussi à quelque chose d'assez enfantin. Euh, c'est le prompt 13, c'est le soleil du solstice, donc c'était le solstice d'été, ça a été précisé, puisque c'était euh, un prompt qui a été proposé, euh, donc, je présume, euh, mi-juin logiquement et euh, voilà je suis partie dans quelque chose de très euh, euh, spontané plein de, de épanouissant de, de joie de d'explosion liée euh, aussi à l'explosion le, de quantité de lumière auquel on est exposé et ça c'est des collages en fait c'est du papier il est découpé avec euh, des petits bords je, je regarde je devrais pouvoir vous faire un zoom là dessus quand même voilà on voit quand même mieux. Vous savez, c'est un peu brutal. <rire> tout ça, il y a ici il y a une petite barre, là aussi, là aussi, etc. Donc coller un peu les uns sur les autres en décalé pour avoir cette euh, sensation euh, d'herbe. J'avais fait des tests aussi euh, au niveau du soleil, tout ça, mais ça a été très concluant. Euh, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Euh... Bon, voilà, ça ne m'a pas évoqué les extraterrestres, je suis restée sur mes lapins volants, je, je les trouve trop mignons ces tampons, et, euh, et j'adore qu'il y ait euh, les dice cut qui, qui vont avec. Euh, je les trouve doux euh, visuellement, ils m'évoquent énormément de douceur, donc euh, c'est très agréable de les regarder, et le fait qu'il y ait euh, la découpe... Euh, automatique en fait, euh, que je puisse mettre avec, ça me simplifie la tâche et en fait c'est tout rond, tout doux et ça m'évite de donner des gros coups de ciseaux qui me plaisent pas. Et ça me permet de les mettre dans un cadre euh, différent et là, le papier c'est un papier d'origami, je crois que je l'ai ramené du Japon, un truc comme ça. Euh, le prompt 15, celui-ci c'était ta relation avec le temps. Euh, c'est compliqué. <rire> je m'en sors très bien euh, d'apparence. Euh, mais à la base moi j'ai un TDAH et euh, ça se voit pas forcément euh, parce que je me contrôle et ça pour le coup c'est pas forcément une très bonne chose, euh, ça dépend quand. Euh, ça fait partie des choses que j'ai tendance à cacher un peu dans mon quotidien parce que sinon je pars vraiment. Si je me laisse faire, je pars dans tous les sens et personne ne me suit. Et euh, du coup, je me retrouve socialement, c'est galère. Euh, donc quand je suis toute seule, je me fais plaise, je regarde une série en bricolant à côté, je m'arrête pour bricoler pour chercher une information sur Wikipédia, je repars, je vais au toilette, je me fais un café, je machin, je me fais plaise. Mais euh, dans mes conversations avec les gens, je fais attention à être extrêmement structurée euh, pour que les gens puissent me suivre. Et qu'en fait, le, le dialogue et les échanges euh, puissent tout simplement être possibles. Alors ça coûte de l'énergie hein, de faire ça. Euh, c'est aussi pour ça que j'adore euh, être avec des gens, communiquer avec des gens et partager, mais c'est quelque chose de hyper fatigant pour moi. Euh, donc il faut que je limite la, la quantité d'interactions sociales. Euh, J'aime ça, mais ça m'épuise. <rire> et en fait, euh, pour moi, le monde il est toujours trop vite ou trop lent. Euh, trop vite, c'est surtout au niveau physique, parce que j'ai beaucoup de mal à suivre, parce que je suis maladroite, parce qu'il me faut du temps euh, pour me représenter les choses physiquement. Et euh, c'est souvent moi, on me reproche d'aller trop vite. Mais attends, tu vas trop vite, mais attends deux secondes. Mais attends, on y vient, laisse-moi terminer ma conclusion. Euh, et pour moi, le, la plupart, euh, bon d'accord, tous les gens, fonctionnent beaucoup trop lentement par rapport à mon rythme. Euh, mon mari, quand on doit converser, c'est... C'est presque une torture pour moi Il <rire> faut que je prenne autre chose en même temps. Euh, très souvent, quand, euh, quand je joue au Scrabble en famille ou des choses comme ça, euh, pour, pou pour pouvoir jouer avec des gens, bah, il me fallait un bouquin en même temps, parce que sinon, il y avait tellement peu de stimulation et ça prenait tellement de temps d'attendre les gens. Euh, je supportais pas. Je supportais pas parce que moi ça flash et ça fuse dans tous les sens dans ma tête. Euh, du coup, ce que je fais, c'est que je planifie énormément et parfois c'est très, non c'est parfois, c'est souvent très, voire trop rigide parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore bien régulé. Euh, je vis bien correctement avec mon... <rire> mes particularités, mais au point de vue stratégique, c'est encore assez le fautoir, <rire> clairement. <rire> Soit c'est le bordel, soit c'est hyper rigide, hyper carré et là je sais que sur ce truc-là, je, je manque encore euh, de souplesse euh, parce que je, c est, c est, ça a tendance à être vraiment soit l'un soit l'autre. Euh, du coup, euh, ce qu'on voit souvent de l'extérieur, c'est euh, monochronique, donc c'est une chose à la fois de la précision, une énorme exactitude, euh, mais en fait ça, c'est le résultat de ma planification, parfois peut-être un peu trop aussi. Euh, que j'ai mis en place justement parce que euh, avec un fonctionnement TDAH si je me mets pas au carré c'est le bordel euh, donc voilà, ça manque encore de souplesse, c'est pour ça que j'ai fait une page extrêmement carrée rigide avec euh, ces blocs euh, comme ça, et puis un qui est en foutoir total, et, euh, et, et, et ce, ce feu aussi qui, qui réfléchit autour, de. on y va, on ralentit, et on fait stop, et pas euh, on fonce, on stop quoi. Et là j'ai tamponné deux fois le personnage avec un léger décalé, sans recharger en encre pour qu'il soit flou justement. Alors, on va zoomer dessus. Voilà, donc, ce personnage, je fais exprès, c'est mal tamponné. Euh, en fait, c'est... c'est Je tamponne et j'ai retamponné dessus, euh, direct, pour avoir ce personnage euh, qui, qui, qui est un peu en problème avec le temps, quand même. Parmiente <rire> Quel plaisir de faire cette page euh, Pour euh, l'avant, je me suis pas foulée, c'est juste des stickers de chez Action. Et, euh, et le fond, j'ai... J'ai fabriqué moi des pochoirs avec euh, une découpeuse euh, machine, des feuilles plastiques. Et donc euh, je suis venue euh, utiliser euh, mes... pas les brosses, les mousses pour, euh, pour faire ça. Euh, ça a été agréable et, et franchement c'est rare que je travaille avec du rose parce que c'est pas du tout une couleur que j'apprécie. Mais là sur ce coup là, euh, faire un ciel euh, rosé un peu... Euh, au bout crépuscule, j'ai beaucoup beaucoup apprécié, euh, ça m'a changé, j'ai beaucoup aimé. Ici, donc euh, ça c'est encore un petit papillon qui a fallu découper, et euh, il a les deux côtés. C'est euh, Stamperia qui fait ça, qui fait des planches. Euh, on les découpe et il y a les deux côtés qui se répondent, donc on peut faire des montages comme ça, qui sont euh, très jolis. Le thème c'était 17 et jaune, enfin 17 c'était le... <rire> le prompt, pardon, et le thème c'était jaune, <rire> donc j'ai fait du jaune. <rire> Um, grump. <rire> ton animal totem C'était le prompt 18 Je l'ai mis là comme une, euh, une liane en fait Et euh, le prompt 18 c'est ton, anima ton animal totem Alors je l'ai mis dans le sens là euh, Franchement c'était un accident <rire> Normalement c'est un tampon qui va dans le sens Je me suis dit ouais on dirait qu'il fait un calas Ça branche <rire> Bon bah voilà comme ça c'est fait C'est fait um, j'ai carrément fait un test sur sur internet, un test, un jeu. Hein. C'est pas des vrais tests <rire> parce que il euh, y a plein d'animaux qui me parlent. J'adore les animaux, euh, comprendre comment ils fonctionnent et tout ça. Et euh, les représentations et ceux euh, auxquels je me réfère à certains moments où je me compare ou des choses comme ça, ils vont euh, parfois changer aussi. Et en ce moment, je suis vraiment dans une période d'apprentissage à euh... ralentir, ah, <rire> ce qui est très difficile pour moi. Euh, puisque euh, de base euh, c'est euh, on fait, on fonce, on travaille, on travaille, on travaille. Euh, et puis bah ben, les problèmes de santé, burn-out, <rire> on va arrêter les conneries, on va pas recommencer. Euh, je, je, quand il m'arrive un, un problème, j'essaye d'en de, tirer des apprentissages et de pas recommencer une deuxième fois. Donc au final quand euh, j'ai vu que le résultat c'était le paresseux, sérieux. <rire> et puis j'ai rigolé et puis je me suis ouais en fait euh, c'est ce dont j'ai besoin, clairement. J'y arrive pas, mais ça c'est dont j'ai besoin. Et, euh, et du coup, ça a été vraiment sympa de, de réfléchir euh, sur cette page qui m'a aussi euh, bizarrement beaucoup évoqué cette histoire de relation au temps, euh, bah justement par le fait qu'il fallait que je ralentisse. Donc merci euh, l'animal totem paresseux. <rire> c'est ce qu'il fallait. Là, c'est le prompt 19 et le thème c'était Nuit étoilée. Donc, je suis partie sur un fond euh, cartonné un peu.. Euh, cardstock noir, des éclats de peinture blanche, des éclats de... Je ne sais pas si on les voit trop. Euh, C'est du... pinceau pailleté. Désolé, le bisou, c'était pour mon chat qui vient de passer devant moi. Hop, voilà, sa queue. <rire> Il stationne entre moi et, la... et le bureau alors que je suis collée dessus. Et, euh... ben voilà... <rire> Le vin, le prompt vin, c'était euh, déchiré. Alors, je ne sais pas trop pourquoi je suis partie sur euh, l'écriture, les cartes postales, euh, je sais pas, l'image qui m'est venue, c'est un parchemin, c'est euh, du papier, du papier déchiré, et, euh, et ça m'a évoqué euh, le voyage, les choses qui s'abîment, euh, mais se marquent aussi avec le temps, avec l'expérience, avec le voyage, et... Euh, C est, c est, le lien paraît assez distendu, mais j'ai beaucoup aimé faire ça. Donc, voilà pour les prompts euh, euh, 11 à 20. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se retrouve pour les, les 10 prochains euh, avec plaisir. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker. Euh, C'est le pouce en l'air. Mettre un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Euh, et puis, euh, vous pouvez repartager tout ça. Et euh, vous pouvez aussi me taguer, je suis vraiment euh, sur Instagram. Euh, si vous faites des, des trucs comme ça, euh, j'adore voir, voir les créations des autres. Donc, euh, n'hésitez pas. Bye bye